Bienvenue au jeu questionnaire Le Québec et ses richesses! Première question. Nommer quatre richesses naturelles du Québec au début du 20e siècle. Si tu as nommé les mines, eh bien, effectivement, tu as raison! On retrouve dans les mines plusieurs minéraux de grande valeur comme le cuivre, le fer ou encore l'amiante. Ces métaux sont transformés dans des usines pour fabriquer toutes sortes de choses ou, tout simplement, ils sont exportés à l'étranger. En effet, les mines du Québec produisent plusieurs métaux exportés à travers le monde au début du 20e siècle. La région de l'Abitibi produit de l'or et du cuivre reconnus pour leur qualité. L'amiante extrait des mines des cantons de l'Est, quant à elle, est utilisée dans plusieurs produits comme les toitures, et plus tard, les freins d'automobile. Finalement, la compagnie de production d'aluminium Alcoa crée Alcan en 1902. Cette entreprise deviendra un des plus grands producteurs d'aluminium au monde. Attention! Une autre bonne réponse pourrait aussi être les forêts! En effet, les forêts sont composées de feuillus et surtout de conifères. Ces arbres sont destinés à la construction et également à la transformation comme dans le cas de la fabrication du papier. La production de papier est en forte expansion, surtout parce que plusieurs journaux sont créés partout dans le monde. Au début du 20e siècle, le Canada est le premier producteur de papier journal au monde et 86 des exportations vont aux États-Unis. La valeur de la production de papier passe de 5 millions de dollars par année en 1900 à 14 millions en 1910 et même 75 millions en 1922. Le gouvernement incite les entreprises à transformer le bois en papier sur place pour créer des emplois au Québec. Saviez-vous qu'en 1905, le bois québécois a été exporté aussi loin qu'en Angleterre? Et n'oublions surtout pas non plus que certaines régions, comme celle du Lac-Saint-Jean, doivent une grande partie de leur colonisation à l'industrie du bois. Puis, si vous avez répondu « la terre », c'est aussi une bonne réponse! Bien que les terres fertiles du Québec se trouvent dans la vallée du Saint-Laurent et que le climat rigoureux ne permette pas toutes les cultures, la terre est une richesse. Les gens ont su diversifier les cultures et ont choisi des plantes qui poussaient bien dans nos régions malgré les conditions parfois difficile. Finalement, l'eau est la dernière bonne réponse. Grâce à ces lacs et ces rivières, le Québec est très riche. Ses eaux sont riches en poissons, mais c'est surtout la force de cette eau qui est la principale richesse. Si tu vois ce que je veux dire, en effet, la construction de barrages sur ces rivières permet l'utilisation de l'énergie de l'eau pour la production d'électricité. Cette production électrique attire plusieurs industries très énergivores comme la production d'aluminium et celle des pâtes et papiers.